cette séquence, je vais vous présenter très brièvement et de manière grossière quelques éléments sur le fonctionnement d'une entité que vous utilisez tous les jours, à savoir Internet. Tout d'abord, vous devez connecter une machine et les machines sont connectées en réseau et pour les différencier, pour les reconnaître, chaque machine a une adresse unique IP, IP pour Internet Protocol. On peut dire que c'est un numéro qui est unique, alors unique c'est plus compliqué que ça parce que euh, vous avez aussi des systèmes de réécriture, avec des sous-réseaux hiérarchiques. Euh, mais en fait ce qui est important c'est que ce numéro vous devez l'obtenir auprès d'un routeur dont vous allez dépendre et qui va s'occuper de faire les transferts de l'information sur le réseau. Donc quand est-ce que ça, ça arrive Eh bien lorsque vous activez ou vous réactivez les fonctions réseau d'une machine. Donc là on voit j'ai des machines qui sont connectées, elles sont connectées ici à mon routeur, bon il peut éventuellement aussi euh, offrir une fonction Wi-Fi, c'est ce qui se passe souvent avec euh, les box que vous avez euh, à la maison pour l'accès Internet, la box elle a en général des prises filaires derrière pour faire une connexion à Internet, et puis elle a une antenne qui permet de dispenser un signal en Wi-Fi. Donc que va faire un ordinateur lorsqu'il va arriver On imagine ici un portable, en Wifi, mais ce serait la même chose en filaire. Il va tout d'abord envoyer un message Où suis-je Et puis il l'envoie à tout le monde. On parle de broadcast. Et s'il l'envoie à tout le monde, il y en a qui vont ignorer le message parce que eux ce sont des ordinateurs, c'est des postes fixes. Et donc le routeur, ce genre de message, ça l'intéresse, il lui répond je suis ton routeur et voici tes données. En gros, il va lui attribuer une adresse IP unique maintenant tu vas t'appeler comme ça et si tu veux communiquer si tu t'appelles comme ça et puis euh, tu t'adresses à moi pour un certain nombre de requêtes pour un certain nombre de messages euh, type par exemple euh, quel est mon nom etc etc. Alors on peut éventuellement au cours de cette phase requérir une authentification et on peut également encrypter les messages qui circulent, en particulier sur le Wi-Fi c'est assez intéressant parce que n'importe qui peut capter le Wi-Fi. Sur un filaire c'est un peu compliqué, hein. il faut quand même, il faut, on peut capter le signal, mais il faut mettre une prise spéciale pour récupérer le signal. Et cette authentification permettra de nous assurer que celui qui se connecte, eh bien, il connaît le mot de passe et donc il a le droit de se connecter à la machine. C'est exactement la même chose avec les smartphones et les tablettes. Que ce soit sur le réseau GSM, 3G, 4G, etc., ou que ce soit sur le réseau Wi-Fi. Ça marche de la même manière. Alors, vous avez également autre chose, c'est que euh, je vous ai dit qu'on a des adresses IP qui sont uniques, mais ces adresses IP, elles ont un côté qui n'est pas très très sympathique. C'est une série de quatre chiffres. Alors en IPv4, c'est des chiffres tous compris entre 0 et 255. Bon, il y a quelques valeurs réservées. Et en IPv6, c'est des chiffres compris entre 0 et 65 535. Donc savoir que je m'appelle 6204, 8212, 32601, 27 c'est pas très agréable. Et donc très vite on s'est mis à mettre en place un système d'association de noms logiques plus facile à reconnaître. Par exemple je veux accéder au serveur de l'université Pierre et Marie Curie et c'est w3.upmc.fr. Nickel. Par contre, c'est facile pour moi de me souvenir que c'est w3.upmc.fr parce que c'est une convention w3 et puis .fr parce que je suis en France et upmc parce que c'est mon institution, mais je n'ai pas besoin du coup de savoir quel est son numéro physique, voire même si ce numéro physique change, ça peut être complètement transparent pour moi. Et pour ça on utilise les services de nom de domaine ou DNS pour domaine name services. Donc la résolution ça marche comment Elle est récursive et c'est une approche de type client serveur comme souvent sur internet. Donc là j'ai ici Ma machine à l'UPMC et je veux contacter quelqu'un qui est sur euh, w3.toto.com. c'est très simple. Je veux m'adresser à un serveur local de l'UPMC. En bon, général, je passe par mon routeur. Hein, on vient de voir ça. Et le serveur à l'UPMC, lui, euh, ben, euh, il ne sait pas euh, où est, euh, euh, qui est Toto. Donc, il va demander. Il va demander au, au niveau au-dessus. Vous voyez donc ça c'est moi ma machine, ça c'est un sous-domaine et ça c'est un domaine. Donc le sous-domaine UPMC va demander au domaine FR, domaine FR, qui va régir ce qui se passe au niveau de la France. Le domaine FR lui, s'il ne sait pas, ce n'est pas grave, il va demander au, à un des serveurs racines, il y en a plusieurs, sur euh, la terre entière. Alors, si vous faites tomber tous les serveurs racines en même temps, ben, on est un petit peu embêté parce qu'on euh, n'a pas euh, l'information en direct. Et puis ce serveur lui, alors lui il connaît le niveau en dessous, il connaît tous les niveaux en dessous d'accord Lui il connaît un ou plusieurs des serveurs racines mais lui il connaît tous les serveurs en dessous et du coup euh, il va demander à celui qui gère les .com est-ce que tu as entendu parler d'un sous domaine Toto Donc celui euh, le serveur com demande au serveur Toto euh, est-ce que tu as entendu parler d'un W3 dans euh, le domaine Toto et à ce moment là que se passe-t-il Eh bien l'information elle va revenir par le même chemin euh, à l'usager et du coup les deux vont ensuite pouvoir en faisant abstraction de cette chaîne et eh bien communiquer directement j'ai l'adresse IP je vais donc pouvoir envoyer directement mes messages sur le réseau à la machine puisque j'ai la correspondance entre w3.auto.com et ce fameux numéro barbare, cette, cette adresse IP qui le caractérise de manière unique et qui permet de se retrouver. Alors ensuite c'est plus simple parce qu'il y a ce qu'on appelle un routage, c'est à dire qu'en fait euh, imaginez que c'est un gigantesque graphe avec les ordinateurs et les routeurs qui sont des nœuds et puis les réseaux qui sont des brins entre les nœuds, eh bien, il faut que euh, entre moi.upmc.fr et w3.toto.com, eh les échanges puissent avoir lieu. C'est-à-dire que le message il va un coup passer par ici, puis le coup d'après il va peut-être passer par ailleurs, mais bien évidemment ils doivent arriver au même endroit. Et donc là, euh, c'est toute une série d'algorithmes qui se mettent en place pour faire circuler les messages. Alors il y a aussi autre chose, c'est que qu'évidemment euh, je suis en train de communiquer avec euh, w3.auto.com donc je vais garder ces informations pendant quelques temps. Donc on appelle ça un cache, on va conserver l'information locale de manière à ce que euh, vous voyez que si dans la page web par exemple j'ai trois euh, appels, une page de trois appels à w je ne vais pas résoudre trois fois le nom, c'est absurde, c'est le même. Donc je ne résolverai que les nouveaux noms mais bien évidemment j'ai intérêt à tout compresser. Voilà. Alors il y a un exemple marrant, une application sympa euh, qui a été construite sur la base de ce genre de principe, euh, c'est une application qui s'appelle SETI Atom. SETI Atom vous pouvez le voir comme un super calculateur qui est complètement gratuit. SETI, ça veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence et l'idée c'est d'analyser des signaux provenant de l'espace et d'essayer d'y de trouver une certaine forme de logique en disant bah ben, s'il y a une certaine forme de logique ça veut dire que ce sont des signaux qui ont été véhiculés euh, depuis, dans l'espace, pardon, mais depuis euh, une intelligence, de même que, par exemple, depuis euh, une cinquantaine d'années, notre civilisation émet à destination de l'espace, et eh bien, des euh, signaux. Alors, ça veut dire qu'effectivement, les signaux les plus anciens, euh, qui, dans l'espace, circulent la lumière, et eh bien, ont parcouru environ une cinquantaine d'années-lumière. Donc, si on a des extraterrestres à environ cinquante années-lumière et qui regardent dans la bonne direction, eh bien, ils doivent commencer à avoir un truc, c'est bizarre, là, ça a l'air d'être vachement organisé comme signaux. Donc pour ça il faut énormément de puissance de calcul et donc l'idée était de mettre en place un logiciel. Euh, il y a deux versions, il y a la version 99 et la version Boeing mais encore une fois c'est toujours le même projet. Euh, l'idée c'est que on a, tout à l'heure on a parlé d'approche client-serveur où un client demande un service à un serveur que lui rend. Là on a une approche inverse et maître-esclave. Donc en gros comment ça fonctionne J'installe ici un client local et ce client local tant que je travaille sur mon ordinateur il ne fait rien. Mais si je vais faire un tour pour un café, papoter avec des amis ou euh, dormir et que je laisse mon ordinateur, au bout d'un certain temps le client local il va se connecter au serveur de travaux CETI et va lui dire bah écoute euh, là euh, ça bu ici donc si tu as envie de me faire faire des choses tu peux y aller et le serveur City va donner un calcul à effectuer et le calcul va avoir lieu et la récompense de l'usager qui éventuellement rêvase devant son ordinateur c'est que eh bien, ces calculs affichent de jolies images sur l'écran sous forme d'un économiseur et du coup on a l'impression d'être utile. Là maintenant l'usager revient parce qu'il a envie de travailler son ordinateur, à ce moment là il est maître de son ordinateur et juste avant de lui rendre la main, que fait le programme en local Eh bien, il renvoie ce qui a déjà été calculé au serveur de travaux, CETI, qui va du coup pouvoir intégrer ça, garder les parties qui n'ont pas été calculées pour éventuellement les renvoyer à d'autres. Alors ça, c'est le fonctionnement classique, et donc c'est du maître esclave, en ce sens que lui est le maître, et moi, dès que j'ai à faire, même maître même être, est-ce que tu peux donner à ton humble esclave euh, du travail à effectuer Donc c'est une organisation un petit peu différente de ce qu'on a vu avec le client serveur c'est assez impressionnant parce que le 19 novembre 2016 il y a eu environ 4 millions d'ordinateurs connectés dont 135 000 actifs et la puissance obtenue était de l'ordre de 654 teraflops Alors on n'en est pas encore au pétaflop des supercalculateurs dont on a parlé dans une autre séquence, mais on est sur des puissances de calcul qui sont absolument impressionnantes. Et cela sans avoir réellement une machine physique. C'est ça qui est assez extraordinaire. Alors évidemment on est sur des problèmes qui sont bien découpables et du coup on peut faire des calculs locaux donc c'est bien bien parallélisable. Mais on arrive à des machines d'une très très grande puissance. Vous avez sans entendu parler du père à père. Alors, roulement de tambour, qu'est-ce que le père à père Une technique de téléchargement gratuit Réponse A. Une organisation de programme Réponse B. Une forme de jeu vidéo Réponse C. Ou réponse D. Le père de Luc. Vous voulez L'aide du public, vous voulez appeler un ami Non Vous dites que c'est l'organisation de, de programme Eh bien, vous avez raison Parce que le père à pair, c'est bien une organisation de programme. Euh, ne vous en déplaise, j'ai l'air de rire, mais à part le père de Luc, toutes les euh, réponses que je vous ai posées, moi je les ai entendues dans la bouche de journalistes. Alors, le père à pair, c'est vraiment l'organisation de programme. Donc on a vu qu'il y avait le client de serveur, question de programme. D'accord Entre euh, eh bien, un client qui demande quelque chose à un serveur qui dit quelque chose. Le maître-esclave, c'est une autre organisation. Et le père-à-père, c'est une troisième forme d'organisation. On est un peu comme dans une société. On va avoir un certain nombre de programmes qui peuvent exécuter le même code, un petit peu comme nous, on exécute un peu le même code, c'est notre corps. Mais par contre, chacun, on a un contexte propre. Sa mémoire, ses envies, etc. etc. Et du coup, ben, on va avoir un objectif qui est lié à cela. Alors, dans les applications pair-à-pair en général les applications qui collaborent concourent toutes à un objectif qui est commun. On a énormément d'applications euh, j'ai parlé du routage tout à l'heure et eh bien dans les protocoles réseau le routage c'est de l'algorithmique pair-à-pair. On peut faire du stockage de fichiers qui est résistant aux pannes en ayant plusieurs répliques sur différentes machines euh, de mes fichiers comme ça si une machine tombe en panne et eh bien je j'ai d'autres répliques que je peux propager etc. Et c'est très difficile de faire en sorte de, de, il faut planter toutes les machines et puis on a des manières de faire en sorte que les machines ne soient pas localisées physiquement même si elles ont les mêmes données et du coup ça devient très très difficile. On a en particulier aussi des anonymiseurs. Les anonymiseurs vous savez c'est ces serveurs qui permettent en fait de vous rentrer et puis vous sortez avec une adresse anonyme. Alors on ne peut pas vous tracer en entrée toute une série de messageries. Et puis j'ai parlé dans le cadre des jeux vidéo euh, et ça sert à ça d'autres applications aussi pour les serveurs de fichiers, par exemple les fameux distributeurs de H Table où vous avez des anneaux avec des centaines de milliers euh, de programmes qui euh, gèrent ensemble un but commun et qui collaborent. Alors c'est intéressant parce que là, on est euh, quand on parle d'Internet, on pense réseau. Mais en fait, il n'y a pas que du réseau. Il y a du réseau et ce qu'on appelle de l'informatique répartie ou distributed computing en anglais où en fait on va avoir des calculs qui ne vont pas s'exécuter sur un programme mais sur un ensemble de programmes qui ensemble suivant différentes organisations par exemple du client serveur, par exemple du père à père, par exemple du maître esclave vont concourir à un objectif en capitalisant la puissance de calcul d'un ensemble de machines. Alors dans ce contexte quel est le futur il est clair qu'il y a une tendance à l'ultra-connexion et derrière une tendance à l'ultra-mobilité. L'ultra-mobilité, ça peut aller très très loin. On commence à envisager de déplacer les services réseaux. Donc ça ne va pas concerner simplement que du stockage du calcul et en particulier j'ai parlé dans une séquence de la notion de virtualisation. C'est en fait fait des machines qui sont des machines logicielles qui s'exécutent sur des machines physiques mais du coup c'est une espèce de capsule que je peux déplacer de machine physique en machine physique alors que la machine physique il faut que je la déplace physiquement tandis que là il suffit de la transmettre sur le réseau. Et du coup on va vers une dématérialisation d'un certain nombre de services qui vont plus s'exécuter sur des routeurs qui seront des machines matérielles dédiées, mais simplement sur des ordinateurs classiques qui vont exécuter des machines virtuelles qui peuvent se déplacer et qui, elles, exécutent euh, du code de routeur. Un des enjeux, par exemple, pour des problèmes de performance d'une part, mais aussi de consommation d'énergie d'autre part, c'est, par exemple, de localiser les services au plus près des usagers en fonction de leur déplacement ou de leur activité. D'ailleurs, il y a des distinctions qui sont en train d'apparaître. Euh, on a tous entendu parler du nuage cloud computing. Donc le cloud, c'est vos données sont quelque part dans le nuage. On ne sait pas où, mais ils sont quelque part sur la planète. On a le fog. Le fog, c'est le cloud, mais en plus local. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les données sont dans une région. Par exemple, les données sont en Europe ou elles sont en France. Et puis, on a le skin. Le skin, c'est la même chose, mais là, elles sont vraiment très, très proches. C'est vraiment dans mon quartier. Parce que bien évidemment, transférer une donnée depuis l'autre bout de la planète, transférer une donnée depuis un serveur qui est trois étages plus bas, ça n'a pas le même coût, l'impact énergétique en temps, etc. etc. On a également euh, de plus en plus l'exploitation de réseaux ad hoc. L'idée c'est d'utiliser tout ce qui passe sous la main avec évidemment des besoins en auto-organisation extrêmement importants. Par exemple on pourrait imaginer que euh, dans le métro l'ensemble des terminaux mobiles fassent à la fois euh, routeur et puis permettent de transférer des messages. Et finalement, du coup, au lieu que ce soit tout le monde vers un point physique, eh bien, il y a une continuité dans une station de métro qui font que le message passe de téléphone en téléphone jusqu'à s'atteindre une borne où, à ce moment-là, il peut partir. Il y a même des cas de figure où, pour certains types de fichiers, on pourrait imaginer des véhicules physiques, par exemple des trains qui circulent. Et lorsque j'ai des gros paquets de données à transporter avec par exemple pas forcément des grosses durées, je peux les faire passer euh, de façon transparente dans un véhicule physique et puis du coup parcourir une partie de la distance dans ce véhicule physique. Enfin il y a plein plein de choses qui sont en train de se faire euh, et en particulier dans les grandes agglomérations c'est assez intéressant parce qu'on a un maillage qui est assez serré et du coup bah, ça permet d'avoir euh, une infrastructure qui est plus légère et d'utiliser en fait les utilisateurs de l'infrastructure en leur faisant jouer également le rôle de l'infrastructure. Bien sûr ça pose aussi des problèmes de sécurité extrêmement importants. Alors bien sûr pour ça il y a besoin d'algorithmes dédiés et il faut complètement revoir les principes de base d'Internet. Vous avez vu, dans une autre séquence, on évoque que Internet. les principes ont été posés dans les années 70, à une époque où on ne parlait pas du tout de mobilité. Et du coup, il y a un problème. Alors, pour assurer la compatibilité ascendante, on reste ancré dans un certain nombre de choix, mais il est clair que les protocoles actuels ne sont pas forcément tous adaptés, maintenant ils sont même clairement inadaptés, à une ultra mobilité. Et puis il y a un autre enjeu qui devient important, c'est que c'est bien joli d'avoir de plus en plus d'objets connectés, d'avoir de plus en plus de connexions partout, de plus en plus haut débit. Mais il y a derrière un problème de, de, de coût énergétique et d'impact énergétique. Donc il faut réfléchir, c'est quoi le compromis entre la qualité et la consommation est-ce que je veux vraiment la qualité et auquel cas je suis prêt à consommer plus Ou est-ce que pour bâtir cette qualité, je vais avoir plein de bandes partout qui tournent tout le temps et qui consomment de l'énergie même quand j'en ai pas besoin Est-ce que je peux allumer et éteindre ces bandes en fonction du trafic Enfin bref, entre ça, les réseaux ad hoc, les infrastructures qui sont portées par les utilisateurs, etc., vous voyez bien qu'il y a toute une série de problèmes extrêmement intéressants, à commencer par équilibrer la charge sur l'ensemble des acteurs, qui sont de nouveaux enjeux vers lesquels... Bien évidemment, on va. Et là, c'est intéressant parce qu'on euh, avait le réseau d'une part, on avait les programmes qui utilisaient le réseau, donc l'informatique répartie d'autre part. Et là, en fait, tout est en train euh, de se mélanger, puisqu'on se pose la question même encore si les grands opérateurs qui vendent des routeurs ou des choses comme ça, eh bien, ils vont continuer à pouvoir en vendre. Un des objectifs, dans certaines situations, étant de faire ça sur le logiciel libre. Libre, pas au sens gratuit, au sens c'est copropriété de la communauté des humains. Et du coup, n'importe qui peut regarder dans ce programme, l'améliorer et surtout vérifier qu'il n'y a pas dedans de porte dérobée, des backdoors qui permettraient effectivement à des gens d'espionner une information à l'insu des usagers du réseau. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.